Je n'aime pas euh, utiliser le statut de la SCI dans le cas que vous venez d'exposer. Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins. Alors voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré à l'investissement immobilier. C'est avec d'ailleurs un grand plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle saison. Alors à chaque fois, vous savez, lors de ce rendez-vous, nous vous proposons de décrypter, avec l'aide de notre invité, une thématique sur l'immobilier afin de vous donner les meilleures astuces et stratégies. Alors avec le confinement, le déconfinement, les vacances, euh, ont peut-être été finalement un moment pour vous privilégié pour réfléchir à votre avenir euh, à la retraite. Et puis euh, bah, si vous avez réfléchi, vous êtes sans doute intéressé à l'immobilier. Et qui ne s'est pas dit un jour, euh, eh bien pourquoi je ne serai pas finalement promoteur immobilier, c'est-à-dire celui qui construit des logements pour les vendre. Tu as raison Gaëtan, d'autant plus que la fameuse demande de maisons avec jardin suite au ce fameux confinement augmente flèche en ce moment. Et cela donne donc des idées et des envies de proposer des logements répondant aux besoins de ces personnes. Cela tombe très bien car les choses sont bien faites ce mois-ci. Nous avons le plaisir, le grand plaisir d'accueillir David De Villa qui est spécialiste de l'achat revente et PDG de De Villa Capital. Alors David De Villa, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors construire une maison euh, pour la louer ou pour la vendre, c'est bien le métier d'un promoteur. Alors en quelque sorte, est-ce que ce n'est pas quand même un peu risqué pour le commun des mortels alors, on peut croire que ça peut être risqué parce que lorsqu'on utilise le terme promoteur ou promotion immobilière, dans l'esprit des gens, on voit tout de suite ces grandes résidences, ces gros chantiers avec énormément de logements qu'on construit. Et évidemment, quand on voit l'envergure de ce type de projet, on peut se dire que ça peut être risqué. Et c'est métier, le métier de promoteur. Mais la promotion immobilière, ça peut être également des opérations beaucoup plus petites, comme par exemple simplement le fait de construire quelques maisons individuelles. Alors justement, parlons-en, parlons un peu de rentabilité de l'opération. C'est quand même ce qui intéresse nos auditrices et nos auditeurs sur Radio Immo. Si on fait construire pour revendre, finalement, c'est peut-être pas si évident que ça de dégager une plus-value comme il y a une vingtaine d'années. Donc quels sont vos conseils, vos bonnes astuces, vos bonnes stratégies pour obtenir une plus-value immobilière aujourd'hui alors, euh, sans, sans considérer la valorisation du bien dans le temps, hein, en, prenant, en prenant en prenant de la marge. Eh bien, il achète un terrain, un terrain qui est souvent proche des grandes villes, qui coûte souvent très cher et qui est peu accessible pour un pour un, le mortel des co comme un des, <rire> des mortels, pardon, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, le promoteur, pour pouvoir euh, dégager une marge, ce qu'il va faire, c'est il va chercher à diluer le coût de son terrain en réalisant euh, un certain nombre de logements sur ce terrain-là. C'est ça le truc. Exactement. Mmh. À partir d'un certain nombre de de, de, de logements Créer, en fait, il va arriver à un point d'équilibre et c'est tous les logements en plus qu'il va construire sur lesquels il va réaliser une marge. Et eh bien, pour le particulier, ça peut être exactement la même façon sur une opération beaucoup plus petite, simplement en achetant un terrain, mais au lieu de construire une seule maison dessus, on va en construire deux et de cette façon, on va en fait diluer le coût du terrain. Okay. Si, pour, pour imaginer encore ça un peu plus précisément, si on regarde un petit peu les logements anciens, on peut s'apercevoir que si l'on prend euh, un appartement dans un même immeuble, dans un même immeuble pardon, qui est de grande surface, on va dire, admettons, un appartement de 120 mètres carrés. Oui. Et si on le compare dans le même immeuble à un studio qui, par exemple, ferait 20 mètres carrés, eh bien, on va constater la chose suivante, c'est que le prix au mètre carré du grand appartement est beaucoup plus faible que le prix du mètre bien carré sûr. du petit appartement. Et bien, eh bien, on va retrouver exactement le même principe à propos du terrain et cette fameuse opération. Alors c'est très intéressant cette stratégie de, de la doublette, je crois que vous appelez ça la, la doublette. Alors après, comme vous l'avez expliqué, ça peut être la triplette, ça peut être... Il n'y a, a, a pas de, de limite. Alors euh, un petit bémol quand même, malheureusement, c'est qu'à partir de 2021, les, les maisons qui seront livrées en 2021, malheureusement, ne pourront plus bénéficier de l'effet amplificateur euh, au niveau de la défiscalisation du, de la loi Pinel. Euh, et de ce fait, d'ailleurs, est-ce que vous préconisez plus de rester sur des maisons individuelles ou plutôt passer sur des petits collectifs D'ailleurs à ce sujet, est-ce que deux maisons accolées ou deux logements accolés sont considérés comme deux appartements ou comme deux maisons individuelles Alors pour répondre à votre première question concernant la défiscalisation Pinel, oui. euh, il est vrai qu'en début d'année, nous avons entendu dire que cette loi de défiscalisation allait être supprimée par le gouvernement et notamment pour les maisons individuelles à partir de 2021. Mmh. Euh, très récemment, j'ai pu euh, lire une, euh, une revue de presse de Bati Actu euh, qui a publié sur son site que justement par rapport au phénomène de la pandémie euh, et, et, et tous les problèmes économiques que ça a pu euh, créer et également le fait d'avoir constaté que le fait de retirer cette fameuse loi allait priver euh, tout le marché de la construction et de la promotion immobilière de beaucoup d'investisseurs. Mmh. Aujourd'hui, il faut, euh, faut, faut se rendre compte d'une chose, c'est que lorsqu'on fait un programme euh, immobilier fait par un promoteur, à peu près 50% de ce programme-là, est vendu à des investisseurs, justement, qui ont acheté mmh. des appartements pour utiliser cette fameuse loi Pinel et réduire leur, leur, leur impôt sur le revenu. En retirant ces investisseurs, ben c'est un gros manque à gagner pour ces promoteurs. Mmh. Et donc, la fédération du bâtiment est montée un petit peu au créneau en demandant au gouvernement de revoir un petit peu sa position là-dessus. Mmh. Et on a appris, donc ça, c'est un, euh, un article que j'ai pu voir sur BatiActu, qui dit que le gouvernement serait en train de revenir sur ce, sur ce, sur ce, sur ce qu'il disait. Okay. On n'a pas la précision dans bon, quelle dans mesure. Donc l'avenir nous le dira. Exactement. Mais il est possible que euh, cette loi de puisse continuer à rester sur la maison individuelle. On verra okay. euh, dans les prochaines publications. Peut-être une bonne nouvelle. Ok. Ça. Alors faire construire, c'est avant tout euh, travailler avec un architecte, euh, un maître d'œuvre ou, ou un constructeur de maison individuelle. Qu'est-ce que vous conseillez Alors, pour, pour le particulier qui nous écoute, pour, nous, pour vos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui oui. qui pourraient être intéressé pour réaliser une opération comme ça de, de, de maison en, en doublette, mmh. eh bien, ce que je leur conseillerais, s'ils n'ont aucune maîtrise de la construction, s'ils ne connaissent pas bien ce domaine-là, c'est de passer par les constructeurs de maisons individuelles. C'est bordé voilà, exactement. Pour quelle raison Tout simplement parce qu'il va être énormément protégé. Oui. Les constructeurs de maisons individuelles d'aujourd'hui ne sont pas les constructeurs de maisons individuelles qu'on a pu connaître dans les années 80 et 90, où il y a eu pas mmh. mal de problèmes. Mmh. Et par rapport justement à ces problèmes, les banques ont demandé à ce que ces constructeurs apportent un maximum de garanties pour leurs clients qui, eux, ne maîtrisent pas forcément le principe de la construction. Mmh. Donc aujourd'hui, euh, se lancer dans la construction d'une maison individuelle, ça peut être beaucoup plus protecteur pour le maître d'ouvrage, donc celui qui investit dedans, celui mmh. qui fait construire cette maison, parce qu'il va euh, bénéficier d'un certain nombre de garanties, comme par exemple les garanties décennales, on le retrouve également si l'on fait, par exemple, de la rénovation de logements. Mais par contre, euh, on va avoir beaucoup plus de garanties, euh, et notamment ce qu'on appelle les dommages ouvrages, une garantie qui va euh, durer 10 ans sur la structure de, de, de l'immeuble. Et au-delà de ça, on va avoir également des garanties de parfait achèvement, des garanties financières, qui fait que le maître d'ouvrage a pratiquement aucun risque oui. de voir son chantier arrêté, d'autant plus que le constructeur lui fait un contrat avec un prix qui est déterminé à l'avance et qui ne peut plus bouger. Okay. Et ça, c'est aussi très, très confortable et sécurisant pour, euh, pour ceux qui investissent dans les maisons individuelles. – D'accord, donc on a abordé l'aspect euh, un peu financier, justement, on vient d'en parler, là. Donc si on va un petit peu plus loin au niveau du, du financement, euh, donc il y, y a quand même un mais, parce que c effectivement les taux sont très, très bas, euh, mais euh, le H, HCSF, le Haut Conseil de Sûreté Financière, euh, recommande euh, aux banques de ne pas dépasser le fameux taux d'endettement de 33%. Et euh, d'ailleurs, les banques euh, suivent euh, assez, assez précisément cette directive. Donc selon vous, quelle est la meilleure façon pour présenter un dossier et donc pour obtenir le financement auprès d'une banque alors déjà, euh, le premier conseil que je pourrais donner à nos éditeurs, c'est de faire attention à, leur, euh, à leurs économies, à leurs revenus et à la, à la tenue de leurs comptes. Ça, c'est la première chose. Une bonne hygiène financière. Une bonne hygiène financière, tout à fait, pour, pour montrer justement à leurs banquiers qu'ils savent gérer leur argent et qu'ils euh, vont parfaitement rembourser leurs prêts. Parce qu'il faut le savoir, une banque euh, n'est pas un investisseur immobilier. Elle connaît pas forcément grand-chose en immobilier. Par contre, c'est un évaluateur de risque. Donc, elle, ce qu'elle veut, c'est que si jamais elle nous prête de l'argent, qu'on soit sûr de lui rembourser cet argent. On a déjà lui montré qu'elle peut avoir confiance en nous par avoir une bonne hygiène financière, justement, comme vous le disiez tout à l'heure. Ça, c'est la première chose. Ensuite, par rapport à cette restriction du taux d'endettement imposé par le HCSF, eh bien, justement, la stratégie, la méthode de faire réaliser des maisons en doublette, donc, deux maisons plutôt qu'une, va permettre justement d'essayer de, de réduire cette, cette problématique parce que le fait de louer une maison, alors là je parle beaucoup pour ceux qui veulent par exemple... Euh, habiter une maison mmh. euh, devenir propriétaire d'une résidence principale le fait d'avoir une deuxième maison et un locataire par conséquent va leur permettre d'obtenir un revenu supplémentaire et mmh. ce revenu supplémentaire la banque va en tenir compte pour calculer ce taux d'entêtement qui va pouvoir donc de ce fait être réduit D'accord, ok, allez on, va, on a plein d'autres questions à vous poser le temps passe très vite, c'est passionnant David de Villa euh, une question concernant la recherche du terrain Alors malheureusement la plupart d'entre eux sont déjà divisés au, au maximum euh, euh, évidemment, des promoteurs ou des géomètres sont passés par là. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos auditeurs pour essayer de trouver un terrain qui présente les, la capacité d'être redivisé Est-ce qu'il y a une stratégie particulière Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, trouver des terrains à diviser, c'est assez difficile. C'est d'ailleurs le, le travail d'une certaine catégorie professionnelle qui s'appelle les marchands de biens ou les oui. lotisseurs, par exemple. Hein. Donc, c'est vraiment une denrée rare. C'est très, très, très difficile à, à trouver. Pour le, mortel, pour le commun des mortels, pardon, je, je fais le... <rire> Ça va être plutôt compliqué, c'est vrai. Le, le plus simple, en fait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'investis depuis 13 ans avec cette façon-là, c'est que je ne cherche pas forcément de terrain à diviser. Je cherche plutôt un terrain d'une taille suffisamment importante qui va me permettre de pouvoir réaliser plusieurs maisons dessus. Et c'est qu'une fois que ces maisons sont réalisées, eh bien que, ben, on n'a va... pas besoin en fait, d'avoir une parcelle par maison. On peut très bien construire deux maisons ou trois maisons sur une seule et même unité foncière. Et ça, ben, ça nous enlève en fait, cette problématique de devoir trouver un terrain divisible pour faire maison par maison. D'accord. Et on pourra malgré tout revendre l'une des maisons euh, plus tard, si on le désire tout à fait. Après, le fait de diviser pour pouvoir revendre une maison, parce qu'on sera dans l'obligation de diviser pour pouvoir revendre une maison indépendamment, Absolument. ça se fera de toute façon de, de, de façon relativement simple. D'accord. <coughs> eh bien, euh, maintenant, passons à la question du mois qui nous est posée par euh, Laurent de Vannes. Euh, « Je souhaiterais investir avec plusieurs associés dans la construction de maisons pour en revendre une et louer l'autre ». La SCI à l'IS, donc SCI à l'impôt sur les sociétés, peut-elle permettre de réaliser ce type de projet vis-à-vis -vis des banques en particulier Ah oui, question technique là. Oui, question technique. Euh, C'est assez difficile de répondre, mais on va, répondre, on va essayer de répondre le plus précisément possible. Je n'aime pas euh, utiliser le statut de la SCI. Dans le cas que vous venez d'exposer, c'est-à-dire dans le but de revendre tout de suite une maison et d'en conserver une autre à la location. Pourquoi Parce que tout simplement, dans le statut de la SCI, il est indiqué que c'est une structure qui est faite pour de l'exploitation immobilière de long terme. Location location, hmm, voilà, une exploitation à long terme. C'est ça. Dans le cas où on souhaite faire de l'achat-revente euh, sur de la construction, mm -hmm. eh bien, on va passer par une structure qui s'appelle la de la SCCV, qui s'appelle la société civile construction vente. D'accord. C'est là toute la subtilité. Donc si l'on souhaite faire de la, de la de la revente, il vaut mieux passer par par cette structure pour pour être dans les dans les clous en fait de la réglementation. D'accord, très bien. Et eh bien merci David villa Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes investisseur immobilier spécialiste et puis surtout PDG de villa Capital et merci donc pour cette stratégie de la doublette. Euh, nos auditeurs pourront retrouver tous vos conseils, formations et même bootcamp sur euh, videvilla.com. Ah oui, parce qu'il faut quand même le dire à nos auditeurs, si vous voulez vivre ah sur oui. le terrain, la recherche de, de terrain et, et, et de pouvoir mettre en œuvre cette stratégie de la vie et eh bien en fait, là, vous pouvez le vivre. Oui, voilà. c'est du live. <rire> Tout à fait, au <rire> travers de mes formations, puisque j'ai un organisme de formation qui est agréé, DataDocay, data ouais. euh, donc qui est référencé. Donc les, les, les gens qui